Allez, JT du Geek Express, on commence avec le dimanche 18 septembre. Allez, une petite news, vous trouverez sur JT Geek et sur le de la GLG la découverte du House, un magasin où ils vendent des mini-motos. Voilà, les Honda Monkey. Alors, vous trouverez toute la vidéo et tous les détails sur JT Geek. Les motos sont incroyables et reconditionnées maintenant. Euh, voilà, ils le refont en 125 cm3, édition Dragon Ball. On parlera également d'une vraie alternative à l'Apple Watch 8. Alors, c'est vrai qu'elle me tente bien, mais avec son autonomie de merde de 18 heures et son prix astronomique, je me suis dit, il n'y a pas des concurrents un peu sur internet Et oui, il y a la Garmin Venu SQ2 qui est bien moins chère, qui a une autonomie qui est juste démentielle par rapport à celle-là, et qui fait à peu près les mêmes fonctions. Oui, euh, 269 euros quand même pour la Garmin, et euh, on a quand même une marque qui fait du sport un petit peu derrière. Vous me direz ce que vous en pensez, et vous mettez votre pouce en l'air, et on se retrouve demain Allez, peut-être que comme moi vous pensiez que Xiaomi est un peu dans la tourmente et avait du mal à vendre des téléphones. Eh bien sachez qu'ils vont quand même préparer un nouveau Xiaomi 13 Pro, voilà qui se est encore meilleur, plus beau, magnifique, mais surtout qui viendra compléter une gamme qui est déjà un petit peu saturée. Mais bon, c'est pas grave, on voit que Xiaomi arrive à rebondir puisque <rire> le président, CEO, directeur général, tout ça demande à ses utilisateurs est-ce qu'il voudrait voir un peu lîlot dynamique, un peu comme sur les iPhones. Ça veut dire qu'on aurait une euh... Un push display en haut qui s'étendrait avec des fonctions et tout, alors il commence à teaser, c'est forcé hein, qu'on verra certainement un, un mode là-dedans pour arriver à avoir ce design là. Mais là où la marque rebondit le mieux, c'est avec le nouveau chargeur sans fil pour le iPhone 14 Pro, uniquement disponible en Chine. C'est un pack avec une batterie externe que vous pourrez clipser magnétiquement et un chargeur, ça se vend en Chine, ça cartonne et c'est là à mon avis que Xiaomi va continuer à gagner de l'argent. Voilà, rendez-vous sur JT Geek pour les autres news. Allez, en mode express et en mode mardi, allez, le House of the Dragon, l'épisode de la semaine, ah, c'est un peu mieux. Voilà. C'est toujours assez lent, mais les intrigues sont plus sympathiques. Personnellement, j'ai bien kiffé et les décors sont vraiment incroyables. Là, c'est quand même un petit peu indéniable. Aujourd'hui, vous trouverez également sur GNG Review et sur JT Geek ma review du Poco M5 qui arrive enfin en version 6Go. Et à un prix vraiment d'enfer et demain, vous aurez donc le M5S. Également, aujourd'hui, tu as annoncé le Unophone Power Armor X11 Pro. Tout ça, tout ça. Bon, un téléphone qui devrait être plutôt design et plutôt compact. <rire> Quand on regarde un petit peu sa batterie, une batterie de 8150 mAh. Petite configuration, un écran HD, processeur Helio G25, 4.64 euh, plus micro SD. La configuration est vraiment légère. Le prix est plutôt intéressant. Il y a des précommandes, Vous trouverez tout ça sur gtg.com et les news demain. Bon, également dans les news du jour, Redmi qui va nous sortir une tablette, bien évidemment. Alors, c'est pas vraiment une, une nouveauté, mais bon, Xiaomi fait partie du groupe. Enfin, Redmi fait partie du groupe Xiaomi. Tout ça, tout ça. Une tablette qui est dévoilée euh, vraiment dans une publicité. Donc, on découvre un petit peu la tablette. Ce qui est intéressant, c'est au-delà au de la configuration qui va être franchement une petite tablette, hein, en entrée de gamme ou milieu de gamme. Vraiment, c'est euh, la position de la caméra qui reprend fortement le design qui a déjà été approuvé sur les téléphones Xiaomi, pas mal, ou sur les téléphones Redmi. Bon, une tablette de 11 pouces en Full HD, une batterie 7800 mAh, une caméra à l'arrière 8 millions de pixels sans flash. Étonnamment, ils ont décidé de faire ça. Et voilà, un petit processeur Mediatek et tout. Bon, ça va pas être la folie, mais ça pourrait faire une tablette pas chère qui suffit à beaucoup d'entre vous, et au moins on peut dire... Bah cette fois, c'est du choc. Allez, bonjour à tous. Et pour ce mercredi, alors au-delà de mon incroyable review sur le Poco M5S avec son écran AMOLED et toutes ses spéciations qui sont juste incroyables à un prix de dingue, vous trouverez la vidéo sur GG Review. Bien évidemment, on parlera de Honor qui a dévoilé discrètement un Honor X6. Alors oui, 51 pixels, euh, batterie 5000 5000 mAh, c'est pas mal. Bon, par contre, au niveau du processeur, c'est un Helio G25. C'est pas la gloire encore une fois, hein. c'est vraiment un téléphone entrée de gamme. Bon, après, il pourra certainement suffire à beaucoup d'entre vous, et surtout ceux qui veulent un petit peu de la caméra. Et on parlera enfin des Asus ROG Phone. Un petit downgrade, hein, ils ont changé le processeur, ils sont passés au Dimensity plutôt que du Snapdragon. Par contre, ils ont amélioré la RAM en passant avec de la 5X. Allez, on commence avec les news du 22 septembre, Xiaomi qui nous propose le Xiaomi CV2, le smartphone le plus beau de la gamme. Alors oui, ils ont apporté un effort à l'esthétisme et surtout aux finitions, puisque le téléphone reste un Xiaomi S1 Dragon 7 Gen 1, une caméra à 50 millions de pixels. C'est classique, mais c'est vrai qu'ils ont apporté une petite finition qui est plutôt sympathique, qui le rend un peu plus joli. Et sinon, bah, vous pouvez toujours opter pour la version Hello Kitty. Allez, autre fuite avec la nouvelle montre OnePlus Nord Watch. Bon, une montre qui se révèle directement via la page 1, puisque c'est là-bas qu'elle va être vendue en premier. Bon bah voilà, sans surprise, on retrouve avec une montre connectée euh, classique, avec un petit, petite molette sur le côté, euh, voilà, inspiré fortement de l'Apple Watch, certains diront. Allez, YouTube qui va donner un peu plus d'argent avec ses YouTube Shorts qui veut concurrencer directement TikTok, ils vont donner un peu plus pour cent, 45% de leurs revenus publicitaires seront reversés à, aux YouTubeurs qui feront des Shorts. Encore une fois, il va falloir en faire beaucoup avant que ça marche, mais je vous promets que dès que ça marche, vous serez les premiers au courant. Allez, petite news du vendredi avec le nouveau smartphone de chez Ulefone, le Ulefone Armor 15, qui a quand même la particularité d'avoir des écouteurs intégrés. Alors oui, il est un peu gros, il n'est pas très très joli, mais il a une énorme batterie, la configuration est suffisante, les photos sont propres et il intègre des écouteurs sur le dessus qui seront directement appairés, synchronisés, rechargés, tout ça, tout ça. Et également pour finir la semaine, deux annonces chez Vivo Oppo, je rappelle père et fils dans la marque, le Vivo X-Fold, qui arrivera avec un smartphone de nouvelle génération, alors en version plus, parce qu'on avait déjà la version antérieure. On aura également Oppo qui va nous proposer également le sien avec un N2 où bah, ils annoncent vraiment de nouvelle génération avec de nouveaux téléphones dont on verra peut-être plus la pliure au milieu. Bon après encore une fois, il faudra voir les prix et il se pourrait même que ce téléphone ne soit uniquement que pour le marché chinois. Bah, on attendra de voir, hein, comme à chaque fois. Allez, on a rendez-vous demain pour le super bilan de la semaine avec un JTX Express. Allez, la série Code Quantum revient en 2022, on reprend exactement le même concept, c'est la suite, mais c'est tout pareil. Après, euh, on a de la blonde, on a de l'asiatique, de l'afro-américain, on a même un transgenre, c'est vraiment une série de 2022. Bon, il en faudra plus d'un épisode pour juger, mais pour l'instant... On parlera également de la nouvelle série Star Wars Andor. c'est pas mal, hein. Au premier épisode c'est bien, il y a du beau décor, des beaux personnages, il y a un peu d'action, il y a un peu d'aventure, pour l'instant que le premier épisode, mais oui, c'est assez proche et c'est pas du Star Wars mais c'est un peu du Star Wars et personnellement moi j'ai bien aimé ce premier et enfin on finira avec Xiaomi et son v 2 qui nous propose un téléphone avec une caméra qu'on a déjà vu chez l'iPhone 14 alors les similitudes apparemment s'arrêtent là est ce qu'ils vont faire le il, il, dynamique je ne sais pas par contre ils ont mis une énorme caméra à l'arrière il y a du Sony et tout le téléphone est ultra bien spéqué devrait beaucoup plaire et pour peu qu'au niveau du logiciel il nous fasse un truc avec la caméra frontale ça pourrait faire un best-seller de cette année on dirait en commentaire et voilà c'est tout pour ce de la semaine, j'ai essayé d'apporter un peu plus de montage sur les derniers épisodes pour que ça soit plus dynamique et que ça tienne en une minute. Vous pouvez soutenir l'aventure en mettant un commentaire, bien évidemment, je répondrai. Vous pouvez mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas. Vous abonner, c'est pas encore fait. Et moi, je donne rendez-vous bah, dès demain sur les réseaux.